Bonjour à tous, nous sommes le 18 décembre 2021, on achève l'année très très bientôt. Euh, donc 2021 a été très marqué par euh, ben pas cet été parce qu'on était euh, laissé un peu tranquille mais par encore le, le fameux virus surtout euh, cet automne et on continue en en parler euh, au micro. C'est terrible, c'est une catastrophe et là ce qui se passe un peu partout sur la planète, c'est euh, quand même très très très grave euh, au niveau des libertés individuelles, euh, au niveau euh, ben, des chartes, euh, des différents les droits de l'homme, ben, c'est bafoué un peu partout sur la planète et ce qui me désole, c'est qu'il y a des personnes qui encore n'ont pas ouvert les yeux, continuent à croire ces euh, entités-là qui euh, ont, ont la même idée et, et ce que j'aimerais regarder, euh, c'est sûr qu'on va faire une vidéo économique, c'est la raison pour laquelle je fais des vidéos, mais on peut peut presque pas non plus constater que ce qui se passe sur la planète en ce moment, ben, au niveau économique, c'est directement relié à, aux conditions euh, euh, mondiales qui sont de... Euh, de de traçage des, des peuples tout simplement et euh, je le dis en toute liberté euh, ce qui arrive euh, ben surtout la pression qui est mise sur les non vaccinés euh, c'est terrible pour un vaccin euh, qui est euh, euh, source de contamination au niveau du omicron euh, je vous avais parlé euh, ben de toute façon l'argument est revenu là. je vous avais parlé que dans le fond le, la variante omicron a été transmise par des vaccinés parce que les non vaccinés ne peuvent pas voyager donc c'est une chose Chose qui est certaine, euh, euh, parce que les non-vaccinés n'ont pas l'autorisation euh, de se déplacer de pays en pays. Euh, donc, euh, c'est des vaccinés qui ont cette autorisation-là. Et encore plus, la nouvelle qui est sortie euh, par la directrice de la santé de, ben, à Montréal. Là. Ça se trouve être la ville de Montréal, ici, au Québec. Pour mes amis français qui m'écoutent, euh, c'est la première... En tout cas, au Québec, c'est la plus grande ville là pas au Canada. Au Canada, c'est plus Toronto. Mais euh, quand même, au Québec, ici, Montréal est très, très important, euh, importante comme ville. Et vous savez très, très bien, vous qui êtes euh, français, que euh, Montréal est le centre euh, ben, commercial, ben, commercial, le centre des affaires euh, euh, du Québec, de, de, de notre province. Donc, euh, ici, la nouvelle est super, euh, vraiment, vraiment importante. Et je suis sûr que vous en avez entendu parler. C'est euh, tout simplement que la directrice de la santé euh a Annoncer ça. J'ai écouté la vidéo, euh, le, le bout où on en parle, là, quatre fois pour être sûr euh, de cette information-là. J'en revenais tout simplement pas. Je sais que c'est paru un peu partout, là, mais vu que je fais ma vidéo aujourd'hui, je vous la euh, diffuse. C'est que 90 des, euh, des cas de COVID, là, des, ben avec le Omicron, là, euh, <coughs> euh, on a eu 95 cas d'Omicron, de la variante Omicron. C'est arrivé très, très, très rapidement. On euh, euh, on parle de, à Montréal. Et euh, sur les 95 cas, 90 de ces cas-là étaient des doubles vaccinés. Euh, la nouvelle, dans le fond, c'est à peu près la, la, le... le, le, le le pourcentage de, de, de vaccinés qu'on a dans la population. On a à peu près 90 du monde qui sont vaccinés. Donc, euh, on a eu 90 du 95 euh, que c'est des doubles vaccinés. Donc, quelqu'un m'a... J'ai posté ça sur Facebook quand j'ai vu la nouvelle. Là. Je me suis je me suis assuré que c'était réel. De, euh, je l'ai écouté quatre fois pour... Euh, donc, il euh, y a une personne qui m'a écrit, euh, peut-être en bonne foi, toute bonne foi, mais elle m'a dit... Euh, c'est normal, euh, presque toute la 90 de la population est vaccinée. Euh, donc, c'est toutes des vaccinés qui ont eu la, la, la, la, la, la, la variante Omicron. Je comprends ça, j'ai pas de problème avec ça, mais mon argument de base, est-ce que votre vaccin que vous nous imposez, on est rendu à la troisième vaccination, est-ce qu'il fonctionne? Euh, si, euh, oh, à tout le moins, si on avait eu... Euh, je sais pas, 50 de non-vaccinés, 50 de vaccinés. On aurait pu dire, euh, euh, bon, d'amener des arguments dans le fond au niveau des, euh, des chiffres. Euh. Mais là, on a 90 des 95 cas qui sont des doubles vaccinés. Le vaccin, en plus d'avoir euh, contribué à la propaga propagation euh, du Omicron, euh, ne protège pas de... de... C'est c'est c'est pas moi qui le dit on a commencé lorsqu'on a sorti de vaccin ben au commencement c'était les max les masques, tout ça, on nous a euh, vendu euh, toutes sortes de, de, de, de, de théories en nous disant que le masque, au commencement de tout, vous savez, je vais vous le rappeler parce que les populations humaines ont la tendance à oublier très très rapidement moi je me souviens, je me souviens de presque tout, parce que je fais des vidéos vous pouvez retrouver dans mes vidéos un peu tout ce qui s'est dit depuis mars 2020, euh, donc même si c'est pas directement sur la COVID même, euh, j'ai souvent touché à ça, mais euh, les personnes se souviennent peut-être pas qu'au commencement de, de, de toute cette euh, grande mascarade, euh, Ben ici, il y avait Arruda, euh, Horacio Arruda qui disait que porter des masques, c'était pas bon parce que ça contaminait. Euh, le docteur Faux aussi, euh, aux États-Unis, a dit la même même chose. Et il disait que c'est normal parce que dans le fond, ça prend un protocole pour mettre le masque parce que sinon, on le contamine. Et en ce moment, on se promène avec des masques contaminés qu'on met dans nos poches. La, plus, la plupart des citoyens euh, transportent leurs masques un peu partout dans, dans, dans leur manteau, dans leur poche. On, on se Contamine constamment. Donc, vous savez très, très bien que le masque ne fonctionne pas, est un signe de soumission totale. Et là, avec la, la, la nouvelle qui est sortie, euh, bien là, au niveau du Omicron, vous comprenez, là, 90 de ceux qui ont attrapé la le le variante Omicron à Montréal, c'est des doubles vaccinés. Euh, mais là, il y a un autre euh, euh, phénomène qui est très, très. Euh, euh, en tout cas, qui commence à resserrer les taux euh, euh, des non vaccinés, euh, c'est qu'on veut absolument euh, les. Ben vous en, en France, ce que j'ai entendu, on, on vient de changer la loi. C'est dans le fond, c'est une loi qui, qui va imposer la vaccination. Euh, c'est de changer la. Je vais la nouvelle de changer la. Euh, je me souviens pas des termes là. en tout cas vous, vous comprenez plus que moi là. nous ici on n'est pas rendu là mais ça va s'en venir c'est euh, la, la, la, la passe vaccinale au lieu de la passe sanitaire donc ça l'implique qu'on est obligé de se faire vacciner mais ça va s'en venir ici pour un, un, un, une contamination qui est vraiment vraiment pas forte sur, sur mon site euh, j'ai posté quelques articles ce matin au niveau de l'économie bien entendu parce qu'on va en parler mais avant de, de s'en aller dans l'économie euh, je vais simplement vous euh, bah, rappeler euh, euh, certaines euh, citations euh, de... De vos amis français, euh, Martin Blachier, j'ai pas beaucoup écouté Blachier, mais à mon avis, c'est un vendu, il se promène d'un côté ou de l'autre, mais lui, lui quand même, euh, là, je pense qu'il commence à, à un peu changer de camp, vous pourrez peut-être me mettre en commentaire euh, ce, ce que vous pensez de lui, parce que moi, je n'ai je, pas de temps à perdre à l'écouter, mais je pense qu'il mais d'un bord ou de l'autre, je sais pas trop. Mais en tout cas, lui vient de dire, euh, c'est quand même important, euh, selon les données sud-africaines, les Britanniques, l'immunité naturelle euh, protège contre la transmission au micron à 97,5 Et je pense que, de, de, de ce que j'ai vu de lui, c'est pas quelqu'un qui est anti-vaccin, qui est anti-mesure gouvernementales. Vous pourrez me corriger si c'est le cas. Donc, c'est quelqu'un que je pourrais dire euh, vendu à la cause mondialiste, ben mondialiste en tout cas, et, et que lui-même dit est obligé d'avouer que euh, l'immunité la, la, la, naturelle euh, protège à 97,5%. Et j'ai lu une autre statistique. On va arrêter bientôt de parler du, du Omicron pour aller dans l'économie. Mais j'ai lu, lu une autre statistique. Euh, le fait de, de la une des, des, des, des du fait que la contamination du variant Omicron et des autres variantes qui va avoir euh, euh, font en sorte qu'il y a beaucoup, beaucoup de doubles vaccinés, même ça va être de triples vaccinés, de triple vaccinés euh, euh, qui sont euh, des agents contaminateurs de, euh, des virus. C'est un peu normal parce que la, la, la statistique que j'ai lue, euh, c'est que lorsqu'on se fait vacciner, on perd euh, 35 de notre capacité, euh, de, de la capacité d'un système immunitaire. Donc euh, et puis une autre vidéo que vous avez vous français certainement vue et je le mets sur mon site parce que euh, je veux absolument que les Québécois puissent euh, voir cette vidéo là d'Idriss aberkan que j'aime beaucoup beaucoup à Sud Radio où euh, il parle de, du comportement des troupeaux là, comment euh, euh, on peut, bah euh, ben, il parle de beaucoup beaucoup de choses mais Idriss parle de ce comportement de troupeaux qui fait en sorte de, euh, ça se retrouve même chez les chiens pensé ça se retrouve chez les oiseaux migrateurs, il en parle. Euh, C'est qu'on se trouve avoir une formule qu'on a constatée. Euh, euh, on prend la racine corée du total d'individus. Par exemple, ici au Québec, est, on est 8... Euh, .5 millions d'individus. Donc, on, ferait, on fait la racine carrée de 8,5 millions d'individus. C'est pas tout à fait 3 000 individus. Euh, Ben C'est ça. L'étude euh, euh, sur tous les individus, on parle pas simplement des humains, sur euh, les pingouins, sur euh, les chimpanzés, euh, ça prend euh, la racine carrée que vous prenez, là, euh, cette quantité-là d'individus pour influencer le groupe. Donc, sur euh, 100... Euh, 1000 euh, mille, mille individus euh, euh, sur un million d'individus on aurait 1000 individus Lorsqu'on atteint ce cette quantité d'individus-là, la racine carrée du total d'individus, euh, cette euh, partie-là peut influencer tout le groupe. Donc, ici, au Québec, on est 8, 500 millions. Donc, on aurait la racine carrée, c'est pas tout à fait euh, 3 000 individus. Euh, donc, euh, parce que 3 000 fois 3 000, 9 millions. Euh, donc, euh, c'est à peu près, bon, pr près de 3 000 individus euh, influenceurs. C'est sûr qu'ici, on se trouve avoir les médias qui sont contre euh, la mais on, on aurait besoin de ce, cette quantité d'individus de, de, de, de, critiques là, pour faire en sorte que la masse qui suit habituellement euh, euh, puisse être influencée par les changements d'idées. Donc très très intéressant avec euh, euh, Idriss et, et bien entendu la citation de... Euh, d'etienne Chouard qui m'a pas laissé indifférent donc j'ai mis ça sur mon site donc on va arrêter de parler du Omicron vous connaissez mon opinion euh, et euh, mentionner aussi euh, les lieux de culte parce que euh, ce qu'on n'avait pas fait aux lieux de culte euh, les dernières variations là, même si euh, sur l'INSPQ on voit très très bien que les petites vagues la dernière petite vague c'était beaucoup, et il n'y a pas de mortalité, d'hospitalisation, euh, c'est peu, là, on craint la fin du monde, mais euh, on n'avait pas fait grand-chose, ben on avait dit, euh, faites attention, tout ça, mais là, on vient de, de, de, de mettre une barre, euh, je m'en attendais, là, euh, on exigerait le pass sanitaire pour les lieux de culte donc ben, que ce soit les cinémas tout ça, euh, ça on le sait là, mais euh, au niveau des lieux de culte euh, je parle pas nécessairement du, du christianisme ça peut être euh, l'islam euh, les, les, les juifs euh, peu importe euh, les lieux de culte euh, pour moi je suis chrétien donc euh, mm. ça me concerne au niveau des, des chrétiens mais euh, cette euh, on, on va voir ce qui va arriver parce que cette semaine j'ai parlé à, à quelqu'un qui est ben, un pasteur là, euh, hier tout simple euh, puis ce qui me parlait justement euh, puis j'ai parlé une autre personne qui travaille dans le milieu, puis il me parlait que, en ce moment, il, il regarde le pouls un peu de toutes les églises au Québec, là, et puis euh, il me disait que lui, il pense que les... les, les principales idées, là, cette fois-ci, ils vont dire, non, on passe. Mais ça va être à suivre parce que cette semaine, il va se prendre beaucoup, beaucoup de décisions là-dessus. Je parle du Québec, euh, je ne sais pas. Et donc, euh, ça va jouer vraiment, vraiment sur la liberté d'association de, de, de, euh, ben, euh, à tous les niveaux. Là. Je ne parle pas simplement des associations religieuses, mais là, on va jouer vraiment dans l'étal de la liberté euh, qui nous est garantie par la Charte canadienne des droits et libertés, c'est-à-dire euh, la liberté de pratiquer notre religion, de pratiquer euh, aussi nos, notre, de, de se réunir, euh, pratiquer peu importe, de s'associer. Euh, donc, euh, là, on va jouer là-dedans et euh, on va voir ce qui va arriver. Ça va être très, très important cette semaine. Et on retourne à l'économie. Le fameux discours ici de Christian Freeland, il ben, n'y a pas rien de nouveau. Euh, L'argent la, n'est pas encore là. Par contre, elle a dit, « Ah, ça va bien mieux qu'avant. Euh, notre déficit est moins euh, élevé qu'on qu avait euh, parce que l'économie est repère C'est C'est de la pourre aux yeux, dans le fond. On est encore dans le déficit. Et, euh, et là, euh, ça, c'est... Euh, le.. 18 décembre. C'est ah, on on est le, le 15 décembre, 15-16, que le, le, le discours de christian Freeland là, a été dit. Euh, et euh, je pense que sur l'article la, que j'ai posté, c'est sur celle-là. Là. En gros, là, euh, bon, on a 6,8 milliards des sommes sur 6 ans pour en finir avec la COVID. 4,5 milliards de sommes supplémentaires mises de côté pour se préparer à la pro propagation du variant Omicron, euh, 4 milliards pour les coûts supplémentaires des mesures d'aide prévues dans le projet de loi C2, Moi, je ne veux pas aller là-dedans, 600 là. Euh, millions, blablabla, tout ça, on voit un peu ça, mais il y a beaucoup d'argent pour euh, le Omicron et euh, ça rejoint euh, ce que euh, le Trudeau euh, a dit hier, il était dans un bar... Euh, euh, je crois que ça devait être à Montréal. Je pas euh, regarder les détails. Oui, oui, parce que c'est une entrevue avec euh, Justin Trudeau. Et Trudeau a dit euh, que, ben, à cause de la propagation terrible du Omicron, euh, Trudeau euh, serait prêt à réactiver la PCU si nécessaire. Donc, euh, moi, je sais très, très bien que, parce que j'ai un fils qui a un commerce dans le domaine, bien, restauration, tra traiteur, service de traiteur, et euh, la nouvelle a été une bombe, c'est catastrophique, surtout à la veille de Noël, pour plusieurs restaurants aussi, plusieurs entreprises, c'est une catastrophe, là. Euh, Ceux qui avaient été touchés par les dernières mesures, bien, il y en a qui vont tomber, euh, et euh, le gouvernement s'en fout carrément. Euh, les grandes entreprises, j'ai rien contre eux autres, Walmart, Costco, mais eux, on aucune séquelle de ça. J'ai rien contre eux dans le fond, on est dans un pays libre où on peut faire du commerce, mais euh, les gouvernements n'osent pas s'attaquer aux gros, ils s'attaquent aux petits, et c'est indécent, c'est absolument euh, euh, abominable. Et euh, c'est la raison pour laquelle Trudeau a parlé de remettre la PCU, euh, tout simplement encore soutenir artificiellement. Euh, je, je fais mon analyse, j'essaie d'être neutre quand je fais une analyse, euh, Ben, au niveau de l'économie, j'essaie de toucher plus l'économie, mais je... je je peux pas croire que les personnes ne s'ouvrent pas plus les yeux, de voir que tout ça, on... regardez depuis deux ans, là, on en donne un peu. L'été, vous allez voir, le printemps, là, ça, tout va aller bien. Puis euh, l'été, on va nous laisser tranquille. L'automne prochain, on va revenir avec une nouvelle variante. L'hiver, ça va être terrible. Euh, le printemps, c'est des cycles. C'est des cycles pour rendre fou la population, des cycles tout simplement pour faire craquer ceux qui euh, voudraient encore s'opposer. Des cycles pour nous, euh, ben, je parle des non-vaccinés, de nous mettre euh, au mur et de dire, bon, ben, vous allez obéir. C'est nous qui, qui guidons. C'est nous qui vous donnons euh, l'argent les, les, pour que vous puissiez... Ça ressemble terriblement à ce qui est écrit sur euh, euh, ben, le plan de Davos, sur le World Economic Forum. Euh, qu'en 2030, vous n'aurez plus rien et vous serez heureux. Euh, par contre, ben, c'est les 3000 euh, grandes fortunes. On parle de vraiment grandes fortunes sur la planète. Eux ne sont pas touchés par ça. Euh. Donc, euh, voyez... Je... C'est ça on va suivre ça, on va voir ça, mais encore ce fameux cycle, on va, il y a plusieurs petites entreprises qui vont mourir, euh, et je suis vraiment euh, content de, et je dois le dire, parce que je, je suis content de voir Éric Duhaime, parti conservateur euh, du Québec, euh, qui a monté en flèche, et qui continue à s'opposer à ces gouvernements-là, à ce gouvernement Legault-là, euh, parce qu'il n'y a aucun parti de l'opposition qui ose se lever contre ces mesures-là. Et, et c'est pour ça que je vous encourage vraiment vraiment à vous euh, à aller chercher une carte de membre euh, de, des conservateurs euh, du Québec parce que c'est le seul parti qui s'oppose à ça. Et ce n'est pas une question de vaccination parce qu'Éric Duhem lui-même est doublement vacciné. Et, et moi, je j'ai aucun intérêt à vous donner cette information-là euh, euh, que Éric Duhem euh, est <coughs> le seul parti d'opposition réelle au Québec. Mais je crois justement à cette euh, euh, opposition dans une démocratie saine et on n'en a pas depuis, on n'a pas d'opposition depuis. Euh depuis deux, ben deux ans, donc les partis d'opposition sont courbés devant Legault, comme je vous parlais des lieux de culte, plusieurs on, on, se sont courbés devant César, on en est là, et donc moi je pense que la démocratie doit revenir, c'est absolument abominable. Donc ça c'était au niveau de la PCU qui pourrait revenir, donc c'est quand même, écoutez, dans le contexte actuel où on est en train d'écraser les derniers survivants. Là, il y avait le, le, les, euh, les locataires. Là. La loi était de, que, que propriétaire ne pouvait pas euh, jeter dehors quelqu'un qui ne pouvait pas payer, mais ben là, c'était terminé. Peut-être qu'on va avoir d'autres mesures pour que les personnes puissent se soumettre encore plus à notre bon gouvernement, parce qu'il va faire pleuvoir quelques, euh, quelques dollars pour euh, que les personnes puissent encore euh, comprendre que on ne mord pas la main qui nous nourrit. Donc, euh, <rire> c'est ce que je voulais vous parler au niveau de, de, de ce qui se passe au niveau des nouvelles. Au niveau des États-Unis, ben euh, heureusement, il y a beaucoup, beaucoup d'opposition. Il y a beaucoup d'entreprises, parce que vous savez que la loi de bidon de Biden, c'était euh, les entreprises de plus de 100 personnes, euh, devaient se soumettre, euh, donc, d'exiger le passe sanitaire au niveau de leurs employés. Bien, il y a beaucoup, beaucoup de gouverneurs qui ont dit non. Euh, là, c'est allé à, à, en cours. Euh, plusieurs États ont dit non, c'est in inconstitutionnel, ça ne peut pas tenir. Donc, Biden est en état de Très, très grande faiblesse. Je... Et euh, Kamala Harris, euh, si Biden décrochait au niveau du... Euh, de, de, de, de, de, de son, de, je ne je, je, je sais pas, je veux pas employer de mots euh, blessants, mais au niveau de ses capacités euh, intellectuelles, ben, euh, Kamala Harris, <rire> vraiment populaire, pas populaire par le Parti démocrate, donc elle ne pourrait pas prendre le relais... Euh, je sais pas ce qui va arriver. 2022 aussi, on annonce une vague. Euh, je parle pas de que Trump va revenir, même s'il est très très actif en ce moment. J'en ai aucune idée. Cependant, 2022, euh, euh, c'est sûr que les républicains vont probablement reprendre. Euh, euh, le Congrès et le Sénat. Donc, euh, c'est très, très puissant comme message de la part des Américains. Euh, ce, qui, ben, ce qui est arrivé dernièrement aux, aux élections partielles, mais ce qui va arriver en 2022, euh, on, on est là, là. Et ici au Québec, euh, là, tous les médias, euh, je vois, on dit même mainstream, moi je les appelle les médias canés, euh, euh, disent que le goût euh, n'a jamais été bah très populaire, tout ça. Je, je suis même pas sûr des sondages. De toute façon, les sondages légers, légers, souvent, c'est, ça travaille directement avec TVA, donc c'est des médias de... de eux aussi travaillent avec les médias de propagande, donc je ne sais pas si c'est la vérité, mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui, là, ont eu leurs deux doses, et là, c'est rendu à la troisième, là, euh, lorsqu'on disait, ben, il y a une couple de monde, on disait, bon, c'est les, les personnes âgées, là, donc, eux, c'est... Euh, c'est eux qui doivent avoir la troisième dose. Là, on est rendu, oui, oui, c'est la troisième dose pour tout le monde. C'est pas encore obligatoire, ça s'en vient, c'est une question de temps. Et euh, à, je, avant de regarder les graphiques, je voudrais vous parler de la peur. J'ai entendu dernièrement, ben dernièrement, il y a à peu près trois, quatre jours, quelqu'un que je connaissais très bien, il y a 70 ans, et euh, j'ai trouvé ça un peu triste. Euh, euh, en tout cas... Une nouvelle de lui, et ça fait quelques mois qu'il est terré dans sa, sa demeure parce qu'il a peur du COVID, lui et sa femme. Donc, il ne voit plus personne, ils font attention. J'en viens pas vivre dans un climat de peur comme ça. J'ai, de la difficulté. Regardez-moi, j'ai 62 ans. Je vais avoir 63 ans très, très bientôt, au mois de février. je me, ce que tout ça a fait, je vous l'avais dit. Je me tiens, je me, j'essaie de garder mon système immunitaire top shape. J'ai, j'ai perdu beaucoup de poids. Je fais des push-ups euh, pour m'entraîner. Euh, euh, je suis rendu, euh, je sais pas pour des petites vantardises. Euh, je faisais 40 push-ups. Je suis rendu à 60 push-ups euh, d'un coup là. Euh, Donc je fais trois. Euh, ben la dernière euh, hier, j'ai fait un 60, un 50, un 60, 1, 40, 1, 50 de, de poch là. Et je prends des breaks euh, et je vous le dis, euh, c'est pas... J'ai commencé avec 10 poch là. C'est pas... Ça fait un, un an et demi, là. Peut-être un an, là. Pourquoi que je vous dis ça, tout simplement? Parce il y a moyen, dans le fond, de vraiment euh, euh, prendre des décisions dans le movie euh, pour euh, améli améliorer notre santé, améliorer notre système immunitaire. Euh, moi, j'ai été euh, très, très touché par des témoignages de certaines personnes qui euh, ne sont pas vaccinées et qui préconise justement la, la, ce, la santé. Euh, moi, j'ai de ce que j'ai choisi tout simplement euh, pour perdre pas mal de kilos, c'est tout simplement un régime euh, ben, un peu keto, euh, low carb, ça fonctionne très très bien et avec de l'entraînement physique euh, à 62 ans, comme je vous dis, euh, 60 push up euh, je vous le prouverai et mon, mon but, je vous le prouverai un moment donné peut-être, je vais le filmer probablement euh, et je vais le... Le mettre sur Facebook, non pas pour l'avantardir, euh, rien de tout ça, pour vous dire que la solution en ce moment, surtout en ce moment, je pense, c'est de prendre soin de notre santé euh, et non pas s'en aller dans les mesures des gouvernements euh, qui euh, sont absolument des mesures abjectes et pour moi, qui ne contribue pas du tout à la santé des individus. Et euh, euh, comme je vous ai dit, 35 on perd avec les, la vaccination. Vous faites ce que vous voulez, ce n'est pas de mes affaires. Mais notre système immunitaire s'affaiblit parce qu'il est moins fort pour les virus. On contribue tout simplement à, à, à amoindir, amoindrir l'efficacité de notre système immunitaire dû au fait que les, les, les vaccins euh, euh, compensent à notre système immunitaire. Mais en tout cas, je ne veux pas rentrer là-dedans. On fait ce qu'on veut. On est dans un pays libre. Vous voulez vous faire vacciner? Je n'ai aucun problème. J'ai des amis qui sont vaccinés. Euh, je n'ai pas de problème avec ça. La seule chose que je me dis, misez aussi sur votre santé. C'est très, très important. Je ne vous dis pas de faire des push-ups. Vous faites ce que vous voulez. Euh, vous allez dans un, un gym, vous le faites chez vous. Moi, je l'ai fait chez nous. Euh, mais de prendre soin de sa, sa santé, je pense que c'est et, et très bénéfique parce que j'en reviens pas depuis... Ah, écoutez, je faisais de la pression. Euh, mon médecin, euh, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, euh, m'avait dit la dernière fois, une des dernières fois qu'il m'a vu que j'étais euh, top pression, qu'il fallait absolument que je... Peut-être soit à être médicamenté par euh, euh, de médicaments là, pour, pour la pression. Euh, j'ai dit non. Dit je, ben, moi, je me suis dit non. Je me suis donné un défi. Et ça, c'est ben, à peu près euh, lorsque c'est la COVID, peut-être avril, mai euh, en 2020, là, après que la folie de la COVID est sortie. Et euh, j'ai misé vers la santé. Et je, la, la dernière fois que j'ai pris ma pression, optimale, je n'en eh, optimal, revenais pas dans une pharmacie. Là. Donc, donc, op pression optimale. Et c'est tout simplement par un régime alimentaire euh, sain et euh, par euh, l'exercice le, le, physique. Je vous le dis, c'est là-dessus qu'il faut miser. L'exercice physique est euh, euh, combiné à, à, de, à un régime alimentaire adéquat. Et toute cette folie de COVID nous a fait en sorte qu'on qu'on puisse aller euh, plus euh, abondamment euh, encourager des grandes chaînes de restauration, euh, McDonald's et tout ça, et moi, c'est fini. Euh, donc, je ne vous dis pas en absolu, je peux n'en prendre, mais je prends pas de pain, là, je, le pain des glucides, c'est mortel, le sucre euh, mortel. Mais en tout cas, je, tout ça pour vous dire qu'il faut miser sur notre santé. On va... Excusez-moi, là, je, je me suis évadé beaucoup, mais euh, de un, je suis très, très encouragé d'avoir pris cette direction-là. Comme je vous avais dit dans un, un commentaire ou un, un post Facebook, euh, j'ai fait exactement ce que, euh, le contraire de ce que le gouvernement nous disait. Lui, il nous disait de rester chez nous, manger des hamburgers, puis euh, jouer aux jeux vidéo. Moi, j'ai fait le contraire. Donc, euh, ça a fonctionné. Donc, on va retourner... Euh, ben, allez euh, rapidement, parce qu'on termine avec ça. Euh, je vais tout simplement transférer ça comme ça. Euh, regardez l'art. Ben, le, le, le Standard and poor. Euh, euh, on regarde ça comme ça, on est... On est encore en montée, mais euh, on a eu des corrections pas mal importantes euh, les derniers jours, hein, dû au fait que Jérôme Powell a dit qu'il montait des taux d'intérêt en 2022 et euh, aussi qu'il arrêtait le tapering, qu'on appelle, donc ça se trouve être euh, le 150 milliards. Il va arrêter ça plus rapidement. Le marché est en train de lui signaler qu'il n'aime pas beaucoup euh, ce discours-là. Donc, on va voir ce qui va arriver. Moi, je pense que la Banque centrale n'aura pas le choix ou, ou ce qu'elle peut faire, c'est tout simplement retirer un peu pour euh, soulager les contractions du marché parce que c'est vrai qu'on est allé dans des, dans des bulles ce qui a été contribué par la Fed donc peut-être qu'on peut peut-être qu peut, peut lâcher le morceau il pourrait avoir du va-et-vient euh, peut-être pendant des, des euh, une très très longue période pendant deux trois ans je sais pas euh, mais euh, un crash euh, je pense pas donc euh, on va on va suivre ça là, de toute façon euh, là en ce moment où on est vraiment dans une période là, où on veut euh, nous garder dans la peur euh, la peur est omniprésente un peu partout et euh, le bitcoin ça va bah ça va pas très bien euh, comme je vous ai dit et je continue à le croire euh, moi je pense qu'il faut miser sur l'or et l'argent même si vous avez là aussi du va-et-vient mais il faut regarder euh, ben, dans le fond je vous ai montré le Standard and Dow Jones lui a perdu plus de plumes euh, euh, vendredi, mais si on regarde sur le long terme, c'est pas encore catastrophique. Euh, si, la Fed pourrait comme jouer là, à ça là, pour euh, un peu tenter le marché, là, mais euh, je pense qu'ils vont revenir à leurs euh, habitudes de de garder les taux bas et euh, d'injecter de l'argent dans le système si le marché lui fait savoir que qu ça ne lui plaît pas. Mais en tout cas, on va voir. Et le Bitcoin, comme je vous ai dit, lui a subi des contre-coups pas mal importants cette semaine. Est-ce qu'on est rendu euh, à perdre la confiance dans cette dans la crypto-monnaie qui est rien, dans le fond, qui est un bout de code comme euh, Olivier Delamarche je disais, euh, je sais pas. Euh, L'art euh, a encore fait du surplace, euh, mais comme je vous dis, on est dans le, le... On n'a pas encore dépassé ici ce fameux canal et ça fait au-dessus d'un an qu'on est là. Euh, des signes positifs, je regarde sur le, sur le RSI ce qui arrive. Euh, autre signe qui pourrait me... ben La Fed, comme je vous avais dit, euh, est piégée en ce moment de ce qui arrive, euh, la situation. Euh, après avoir injecté beaucoup, beaucoup d'argent dans le système, elle n'a pas le résultat qu'elle voulait avoir. Donc, euh, on en est rendu là. Au niveau de l'argent, c'est la même chose. Ben, plus euh, on est au, au, au bas là, du, du canal. On va voir ce qui va arriver les prochaines semaines. Euh, avant Noël, je pense qu'il n'y aura pas grand-chose. Ça va être du va-et-vient. On va voir en, en 2022, euh, c'est là peut-être qu'on va avoir euh, une conclusion de tout ça. Mais moi, je pense que la FED va continuer à injecter de l'argent dans le système parce qu'elle n'a pas le choix... Et euh, 2022 va être peut-être, justement, euh, on va garder la pression, ben, toute tout l'hiver 2022. Biden l'avait dit euh, cet automne, c'est Le plan continue, donc euh, c'est à suivre, mais il faut se tenir, il faut se tenir aussi, euh, peut-être, euh, autant euh, pour les vaccinés, les non-vaccinés, il ne faut pas euh, rejeter les non-vaccinés, parce qu'au niveau médiatique, il va y avoir beaucoup, beaucoup de pression pour euh, traiter les non-vaccinés de, de sous-citoyens. Et on commence à le voir, même si euh, là, on, on, bon, on disait qu'on se faisait des idées, là, je pense que c'est vraiment là, là on commence à, vraiment à traiter les non-vaccinés. De... Et, et ceux qui se font vacciner, euh, ne pensez pas que vous êtes sortis du bois, parce que dans le fond, c'était le deux, doublement vacciné. Et là, il faut aussi veut changer la définition. Euh, euh, on n'appellera pas... Euh, euh, adéquatement fait, vacciné ne voudra pas dire deux doses, trois doses, quatre doses. Adéquatement vacciné, va, ça va être d'embarquer dans leur pattern qui va être peut-être un vaccin à tous les six mois. Moi, je n'embarque pas là-dedans et euh, euh, de toute façon, je suis vraiment en retard. Il faudrait que j'en prenne. Mais ceux qui veulent être vaccinés, continuez. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Vous, faites votre choix. Cependant, ne vous chicanez pas avec… Euh, je sais qu'il y, y a plein, plein de chicanes un peu partout dans les familles, un peu partout. Mais c'est ça, il faut s'accepter les uns les autres. Et c'est le rôle, le, le, le rôle… C'est pas le rôle, c'est le, le, le, le, le, le pattern des gouvernements mondiaux de nous diviser pour mieux régner. Et là, même Legault a dit pour Noël, là, vu qu'on est rendu à 10, c'est une suggestion, hein, de, les non-vaccinés. Donc, on est rendu à 10. Moi, je n'écoute pas ça. Là. Je, je, carrément. Moi, je, ça ne me regarde pas, c'est... Le, le baliverne me, ne me regarde pas. Peu importe ce qui va arriver avec ma vidéo, euh, non, je n'embarque pas là-dedans. Mais euh, et il nous dit qu'il ne mettra pas plus de, de, de, de, de policiers là, sur les routes pour vérifier ça. Il compte sur les citoyens pour devenir des dénonciateurs. Donc, euh, c'est rendu bas, c'est très, très bas. Euh, ben c'est ça, les gouvernements d'aujourd'hui. On va voir ce qui va arriver. Donc, on va se revoir pour de nouvelles vidéos, peut-être encore en 2021, mais en tout cas en 2022, c'est sûr qu'on va regarder notre rendez-vous. Donc, on se revoit très, très bientôt pour de nouvelles vidéos.